On a décidé de pouvoir bénéficier de services sans les acheter, mais en rendant des services à d'autres. Une accorderie, c'est une banque du temps. C'est une heure contre une heure, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton niveau scolaire, etc. On s'en fiche. L'idée d'une accorderie, c'est que si moi, je te rends un service, je gagne une heure et chez toi est décompté une heure et donc du coup on compense toujours euh, les heures échangées. Et toi tu n'es pas obligé de me rendre un service. Vu qu'on est euh, 1400 personnes à Chambéry, 1400 accordeurs, moi je te rends un service. Donc euh, moi je vais gagner une heure, toi tu vas perdre une heure. Et si toi tu veux regagner une heure, tu n'es pas obligé de me le rendre à moi, tu peux aller rendre à quelqu'un d'autre et regagner cette heure-là. Et en fait on fonctionne dans, en circulant, en faisant circuler les échanges de cette manière-là. économie dite domestique, qui est tous les services rendus et qui est non monétarisé et qui sert à la société aussi. Au contrario de l'économie marchande qui se monétarise, où il y a des salaires, des échanges financiers, et du coup on voulait remettre ça en évidence, donc cette notion d'économie domestique euh, qui est non monétaire mais qui sert à tout le monde. Et deuxièmement, c'est de se dire c'est pas parce que tu ne travailles pas que tu es nul ou que tu ne sais rien faire, tu, tu sais faire des choses. Tu es riche, la richesse dont on parlait avant, tu es riche de certains savoirs qui ne sont pas évidemment valorisés d'un point de vue de travail ou monétaire, mais qui servent la société aussi. Donc euh, aujourd'hui à la corderie en euh, mi-2018, on est à peu près euh, 1400 accordeurs et de mémoire, il y a 16 000 heures qui ont été échangées depuis la création de la corderie. Lorsqu'on rentre dans la corderie, il y a des entretiens. Et euh, souvent on discute avec les gens et c'est quasiment obligatoire. On demande aux gens Mais si vous venez faire l'entretien, euh, passez dans les locaux, vous inscrivez pas juste sur Internet. Et euh, c'est super intéressant parce que quand les gens ils arrivent, il il y a des personnes qui disent « Mais moi, je ne sais rien faire. » Et quand elles ressortent, elles ont 50, 60 services à proposer derrière. Je caricature, mais euh, voilà, une multitude. Et, euh, et en fait, on a répondu à un besoin. Des gens qui avaient besoin de rendre deux services et d'autres qui se sentaient inutiles. On en revient à la discussion d'avant en disant bah, « Tiens, en fait, je peux rendre service. » Et qui venait aussi. Et on a recréé aussi un espace où les gens pouvaient se rencontrer. Parce que la corderie c'était un espace physique qui sont aussi les locaux de la monnaie autrement et les locaux, une partie des locaux de l'élève. Et en fait, les personnes se rencontrées. De la rencontre physique, euh, c'est créer quelque chose autour. À tel point qu'au moment de l'inauguration de la corderie, de la monnaie autrement de manière générale, mais particulièrement de la ce n'est pas l'un des fondateurs qui a pris la parole en premier, c'est une accordeuse, et qui n'était pas réputée sur le quartier pour être à l'aise à l'oral, qui était plutôt quelqu'un quelqu d'introverti. Et effectivement, quand elle a expliqué la monnaie autrement et la corderie, elle n'aurait pas utilisé les mots que nous on aurait utilisés, elle n'aurait pas été aussi claire. Mais devant une assistance de 200 personnes, Rien que le fait qu'elle soit là, symboliquement, qu'elle prenne la parole devant toutes ces personnes-là alors qu'on ne l'attendait pas elle, c'était déjà un message fort et sans même comprendre les mots qu'elle qu qu donnait, qu avec lesquels elle parlait, c'était suffisant. Et les gens ont compris. Pas démarrer tout de suite, avec rien